nous élevons nous élevons ton nom 333 dans les trois dans les dans les Tu m'as donné Jésus c'est tellement heureux Tu es heureux Pour la vie que tu m'as donné Jésus c'est tellement heureux psaume au chapitre 29, psaume chapitre 29, nous lisons la parole du Seigneur.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 La parole de Dieu jamais ne pas sera, non non non non jamais ne pas ce pas sur un point Oh non non non jamais ne pas se pas sur un point la de Dieu jamais ne sera Celui qui vaincra sera veux-tu du Son nom restera dans les livres de l'agneau Non, non, non, jamais ne passera sera point la parole de Dieu jamais ne passera ce non non non, non, non, non, non, non, jamais, jamais ne pas ce sera point. La parole de Dieu, Dieu jamais ne passera. sera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera Venez à Jésus, il nous donne la vie, non, non, non, non La parole de Dieu, la parole de Dieu, jamais ne va Dieu, la parole la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, cela, mon bien-aimé la le parole de et la terre de mais ta parole à toi ne passera jamais, Seigneur. Ce que tu as déclaré demeure éternellement. Nous te remercions vraiment pour ces paroles de consolation, mon sauveur, d'assurance et de certitude, mon bénémoine, Père Saint. Tu es le Dieu qui vit, mon bénémoine Père. Oh Dieu, nous prions un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui accomplirait le réellement de merveille, Seigneur. Un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous éclaire, un Dieu qui nous conduit, Seigneur, un Dieu qui prend vraiment soin de nous d'une manière extraordinaire, mon sauveur. Dans tous les domaines de notre vie mon béni Seigneur, Amen. tu es le Dieu qui pourvoit Amen. Nous te disons merci. Gloire te soit rendue encore ce soir pour la bonté que tu as manifestée à l'endroit de chacun de nos pères, oh Dieu. Nous sommes vraiment un peuple béni, un peuple heureux, Seigneur, un peuple rempli de reconnaissance, mon béni Seigneur. Oh, pour ton amour que nous avons, mon béni Père Saint. Béni sois-tu l'éternel notre Dieu. Tu es réellement le Dieu que nous aimons, mon béni Père Tibissant. Nous t'avons choisi, nous t'avons aussi choisi, Père. Ben. Oh, nous sommes heureux de marcher avec toi. Oh, sois donc béni encore et glorifié encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. Merci réellement pour cette soirée mon béni, mes personnes Merci encore pour chaque cantique que nous avons chanté encore ce soir. Merci encore pour ton peuple rassemblé dans différents endroits aujourd'hui. Seigneur, qui te loue, que te célèbre encore, Bénémois, pâtes -en. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont dans les îles répandues là-bas, Bénémois, Père, au oh Dieu. Aux îles lointaines, mon Bénémois, Seigneur. Mais que toi, tu as appelé, Bénémois, par ton nom, à toi, mon Et qui sont aussi attachés aussi à toi, mon Sauveur. Louange et honneur à toi pour chaque frère et chaque sœur encore aujourd'hui. Merci, Père. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta bonté. Merci pour ce que toi, tu as envie de devoir faire encore pour nous, Bénémois, pâtes -en. Tu as dit, tu es pas de parler une place, mon Seigneur. Oh, nous sommes consolés par cela, Père. Sois béni pour chaque a été chanté pour le psaume, Seigneur, pour adorations encore ce soir. A toi donc la gloire, la puissance et l'honneur, mes Père, Saint-Dieu. Nous te disons merci pour ton amour et ta bonté, Quand nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment aimé de tout le cœur et comme il le mérite. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. C'est un bonheur de se retrouver. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouirons toujours de ce moment béni que Dieu nous donne. J'ai la grâce de pouvoir être à lui pour pouvoir le célébrer, et surtout aussi lui exprimer autant d'amour et de reconnaissance à son endroit pour sa grande bonté, exprimée aussi à l'endroit de chacun de nous. Nous étions morts par nos offenses, mais dans sa grande miséricorde, il a manifesté réellement aussi son amour à notre endroit pour que nous puissions. Sauvé veut dire réellement arraché, effectivement, d'un endroit qui nous amenait dans ces jours profonds de mort, lesquels nous pouvons sortir. Nous étions parmi les loups, effectivement. C'est pour ça que les saintes écritures nous disent clairement que nous étions de leur nombre. On est appelé aussi enfant de la colère, effectivement. Ces nombres-là, nous, nous avançions, nous, nous étions aussi de ceux qui avancent effectivement selon les trains, les trains train de, de ces mondes effectivement et, et emportés effectivement aussi par tous ces démons, tous ces esprits effectivement sous sous l'influence de tout ce qui est mauvais, parce que le monde est sous l'emprise effectivement de des démons et sous l'emprise effectivement de, de ces mauvais esprits qui influencent les hommes. Dont, le domaine, effectivement, pour qu'ils puissent réellement aussi avancer toujours dans, dans, dans le dans sens, effectivement, de, de la destruction, d'abord, il s'est détruit, effectivement, ici, sur la terre, effectivement, aussi, et, et de l'autre côté aussi, il les amène effectivement, afin qu'ils soient détruits. C'est le travail, en fait, que Satan fait, c'est le travail que les démons sont en train de faire, effectivement dans ce monde dans lequel nous sommes. Mais il semble que c'est comme si les hommes ne voient pas. C'est normal qu'ils ne puissent pas voir, effectivement. Parce que avec les yeux charnels, ils ne voient effectivement que... C'est là que Satan, effectivement, puise sa force pour pouvoir, en fait, s'assujettir les hommes, en fait. Parce que l'être humain est dans tous ses sens, effectivement, concentré, effectivement, et, et pleinement, simplement, convaincu dans ce que ses yeux lui montrent. Donc, il vit dans son environnement, et c'est cela. La ruse de Satan, c'est effectivement comme ça. Que, parce que quand tu peux dire à quelqu'un qu'effectivement, que voilà ce que Dieu fait, <rire> parce que quand tu lui dis, par exemple, que les choses qui sont visibles ici ont été créées par la parole de Dieu, elle est difficile de pouvoir... Pourquoi Parce que... Et c'est là que Satan a la force de pouvoir tenir les gens. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère Osario, que te bénisse beaucoup, mon précieux frère. « Je pensais que tu avais pris l'avion, mais que les Seigneurs te bénissent. Je suis consolé de te voir. » C'est là que Satan, effectivement, prise aussi sa, sa force, effectivement, parce que il sait que l'homme a plus facile de pouvoir simplement admettre des choses qui sont évidentes, qu'il voit effectivement de propres yeux. C'est là la grande différence que nous, nous manifestons maintenant aux yeux de ce monde, qui maintenant les gens ne peuvent pas nous comprendre, parce que des êtres humains comme les autres, effectivement, peuvent dire que nous vivons et nous croyons ce que Dieu a dit. Nous croyons, même si nous ne l'avons pas vu, mais nous avons une ferme assurance que la chose elle est vraie. Comment expliquer cela Parce que nous, nous pouvons croire que simplement que la chose que nous voyons, parce que quand on dit un micro, je fais comme ça, je tiens, je dis « oui, oui, oui, ça c'est vraiment un micro ». Ceci est, est vraiment la nature de l'être humain normalement constitué. et ça qui fait la force, effectivement, de Satan, parce que l'homme a tendance à pouvoir réellement aussi se confier dans ce que... Il a vraiment une pleine confiance, pleine assurance. C'est là qu'il il, il arrive à pouvoir réellement y mettre de tout le sien, parce qu'il peut palper les choses. Et les choses palpables sont les choses de, de sa dimension. Mais maintenant, que cet homme-là, qui devienne en telle sorte qu'il puisse ne pas avoir confiance dans les choses palpables et qui puisse avoir confiance pleinement dans les choses invisibles. Alors là, c'est la victoire. C'est là la défaite de Satan, mon frère et ma soeur. Parce que toi, tu peux t'asseoir ici, croire ce que la Bible dit, mais c'est là où ta foi, ton cœur dit, mais ceci, si je le crois 100%. Même si on me montre le contraire, c'est impossible. Alors cet homme-là, il est un homme tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que la foi est quelque chose de... C'est à cause de ça que les hommes et les frères qui nous ont précédés, frères et sœurs, ont fait de merveilles. C'était là la défaite, effectivement. Oui, quand la Bible dit que résister résistance Satan d'une fois ferme, il fuira, il va fuir parce que c'est la puissance. Il ne peut pas comprendre cela qu'un homme naturel. Oh. Vous pouvez vous imaginer, j'ai toujours eu à pouvoir dire, Seigneur Dieu, tu es vraiment tout puissant. C'est là que tu démontres que ta puissance n'a pas de limites. Et qu'un homme qui peut croire effectivement à ta parole, mais cet homme est un homme béni et heureux, parce qu'il y a une puissance. Là, la foi, c'est extraordinaire, mon frère. Et c'est notre foi qui triomphe, vous comprenez bien est monde, Oui, c'est vrai, mon frère. Parce que c'est quelque chose qui paraît simplement simple, effectivement, mais en fait, mais c'est là où se trouve la puissance, parce que sans cette foi, tu ne peux rien faire. Et La Bible dit aussi effectivement que, euh, dans Jean, Une fois sans les œuvres est une fois logiquement, mais elle est morte. Mais quand on a véritablement la foi, alors dans le Seigneur, c'est cela que les démons tremblent effectivement. Vous vous imaginez comme je disais tout à l'heure, effectivement C'est cela, frère, d'abord, que nous comprenons que ce qui fait de nous de croyants, c'est vraiment l'effet que nous ayons eu cela. Croire. Croire vraiment à quelque chose qui humainement parlant, on ne peut pas arriver à pouvoir... Parce que, peut-être que ça va vous choquer. Pourquoi vous croyez au Seigneur Jésus-Christ Dans ce monde ici, tout le monde il passe ici, effectivement. Oh oui, c'est vrai que les gens citent les noms, mais en fait, la plupart du temps, les gens ne croient pas. Pourquoi vous croyez vraiment je dirais, bon pour ce pose la question c'est pour, que pour comment et pourquoi vous pouvez croire en lui qu'est-ce qui fait que vous croyez vraiment en lui parce que un premièrement vous ne l'avez jamais vu Est-ce que vous suivez C'est que je dis. Mais de, hein, vous l'avez. C'est pour ça que vous pouvez voir que Satan, il est rusé, il est malin, il sait comment travailler avec vous. Mais pour que tu puisses être au-dessus, il faut qu'il y ait quelque chose, mon frère. Pour vaincre effectivement ces démons-là, il faut que tu aies quelque chose au-dessus, en fait, parce que ce sont des esprits malins, rusés démoniaques effectivement, et qui, qui, qui savent jouer effectivement avec l'esprit de l'homme, parce que vous savez, l'homme comme votre esprit, et on peut être influencé par un autre homme. Ce qui veut dire qu'un être humain peut dominer sur ton esprit. Oui. Alors si l'être humain peut dominer à comme votre des démons, alors vous comprenez, donc l'influence qu'un démon peut avoir sur l'esprit d'un être humain, bien sûr, Satan. Alors pour que toi maintenant, tu es maintenant l'influence, va dominer sur les démons. « Frère, ma soeur, il faut que tu aies quelque chose de super. » Vous comprenez que ce n'est pas un jeu, mais comme comme l'a toujours dit, c'est un combat, on ne doit pas perdre son temps, mon frère et ma soeur. L'adversaire que nous avons, on doit vraiment la battre et la mettre par terre. Amen. Non, ce n'est pas un petit jeu. Non, non, tu dois être fort. Amen. Tu le regardes, tu dis, « oh, Tes tactiques, je le connais. » Alléluia !« Ta façon de faire, je le connais. » Maintenant, je sais comment t'abattre. Oui, allez, allez. tu dois être comme cela. C'est ce que les saints, c'est qui nous enseignent. Il est pour que toi, tu vas avoir la victoire. Voilà comment tu dois agir. Allez. Oui, il va susciter quelqu'un qui va t'insulter si toi, tu fais la même chose, tu as la défaite. Allez. Mais voilà sa technique effectivement, c'est pour t'affaiblir. Oui. Toi, fais comme ça. Gloire à Dieu. Allez. Alléluia. Allez. Oui, il y a la puissance. Allez. Il y a la force là-dedans, mon frère. Allez. Oh oui, mon frère et ma sœur. Ces hommes-là avaient bien compris, effectivement, si. Ils savaient qu'il y avait quelque chose sur lequel Satan était en train de jouer avec eux. Bien sûr, parce que l'homme tel que nous sommes, effectivement, c'est toujours l'essentiel, le palpable. Malgré qu'on peut chanter près nous, on veut toujours, en fait, le palpable. Un petit quelque chose de palpable. Mais en fait, ce que Dieu nous, nous veut, lui, nous donne, parce que, à nous, nous qui sommes devenus des croyants, si vous l'êtes, c'est cela que. Non, non, non, Si vraiment vous l'êtes, effectivement, parce que sinon vous perdez votre temps. Donc, à nous qui sommes devenus des croyants, par la grâce du Seigneur, c'est que nous avons eu la grâce de pouvoir saisir quelque chose qui nous a amenés dans une autre dimension. Ces dimensions là ce n'est pas la dimension palpable des choses. C'est elle qui, par elle, les choses sont devenues palpables. Et vous voyez la différence, en fait Donc, nous avons compris qu'effectivement, qu'il faut avoir la source. Bien sûr, c'est sûr et certain, donc à partir de là maintenant les choses qui, parce qu'on s'accroche effectivement aux choses palpables d'une certaine manière, mais les palpables sont devenus à l'existence par une chose qui n'est pas palpable. C'est pour ça que l'Écriture nous dit qu'effectivement que hein, chapitre 11, hein, il dit que c'est par la foi, c'est écrit, c'est par la foi que nous, nous reconnaissons. Quand on parle de nous, ce sont des croyants. Amen. Vous comprenez cela Amen. Que les choses donc, dont nous voyons ont été donc créées par la parole, à partir des choses invisibles, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Nous comprenons qu'effectivement, que ce ne sont pas des choses visibles qui doivent être palpables, qui doivent être beaucoup plus, pour nous, beaucoup plus importantes à nous influencer. C'est pour ça que quand les chrétiens, lui, les croyants regardent, L'homme pense qu'il regarde effectivement les choses naturelles. Non, il est dans une autre dimension. Il voit autre chose que naturellement tu ne vois pas. Alors c'est pour se mettre debout. Il dit, oh non, c'est Dieu qui Parce qu'en fait, il parle pas à toi, mais en fait à, à, à ces démons qu'il voit là. Qui se tient là, que toi tu ne vois pas, et qui effectivement, c'est la oui, c'est sûr et certain. Je vous ai déjà rendu témoignage ici, hein? et, et lorsqu'on lorsqu était ici avec les frères, et que bon, ces jeunes hommes avec les démons, ils parlaient naturellement, effectivement, bon, tout le monde le regardait naturellement, moi je l'observais simplement, et, effectivement, je l'observais, je le regardais, il dit, et dit oui, oui, oui, oui, puis simplement, je lui ai posé une question, une seule question, et la personne a bondi comme c'était comme un lion de manière ou d'une autre, et pas bah, pouf, ici, on a chassé, puis directement, les démons ont été chassés, il est parti. Et puis je descends. Son papa, qui était là, qui regardait effectivement, qui. Euh, C'était un peu dans le corps parce qu'il avait, avec ses ses avait fait des dégâts de l'autre côté. Je crois que vous connaissez déjà. Alors je descends. J'étais avec le frère aussi, et ensemble. Et puis arrive dans mon bureau, j'étais debout. Et puis le papa vient. Et comme il était dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils, comment Parce qu'il était resté allongé. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, laissez le Problème, la chose est partie. Et le papa suit maintenant les frères parce qu'il était ensemble. Je rentre dans mon bureau, puis les frères Yves étaient là, puis les frères derniers puis, puis il rentre. Il dit au frère eh, que Mon fils, comment il faut dire Puis je me tourne simplement, je regarde le papa. D'un euh, coup, l'homme il il était debout, il court vite et saut dehors. Et j'ai dit à Frère Yves, j'ai dit, il a besoin de la vie. Parce que la chose qui s'était dit là, effectivement, j'ai dit, vous n'avez pas remarqué la réaction qu'il a eu, Peneda J'ai dit simplement, est-ce que ça va bien Et quelque chose s'est passé en lui, effectivement, la réaction. Il est sorti vite. Et puis quelques minutes après, il revient et il dit au Frère Yves, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je voulais demander pardon, mais le frère m'a posé la question, quelque chose m'a, ça s'est directement manifesté, je commençais à détester le frère, je voulais serrer la gorge du frère. Oui, serrer la gauche du frère, je ne comprenais pas tellement très bien, je dis au oh frère, je dis, je dis, le frère lui dit, mais en fait, à peine quand tu es sorti, le frère a dit, tu as besoin de la délivrance. Donc, ce qui veut dire qu'il avait vu ce qui s'est passé. En fait, c'est cela, en fait, que l'humain naturel, Satan nous trompe beaucoup avec le visuel visuel, nous on ne doit jamais faire confiance au visuel on doit faire confiance à celui qui a fait que le visuel soit devenu visuel, est-ce que vous saisissez frères et sœurs, c'est là la force que puise un chrétien c'est là que pour ça qu'il ne faut pas être comme des tomates qui ont été, enfin, ils ont poussé puis ils ont fondu effectivement parce que bon, il y a, a peut-être trop d'eau effectivement, mais ils ont commencé à pourrir, non un enfant de Dieu il a en lui cette énergie qui lui vient, Vous c'est parce que vous savez aussi comment cela se passe parce qu'il faut prier beaucoup Davantage. Oui, on peut faire beaucoup, mais prier, c'est très important. Regardez dans les Saintes Écritures, le modèle parfait que nous avons, c'est le Maître lui-même. Vous savez qui il est, non Amen. Donc, il nous a montré quand même que prier, c'est très important. Monter sur la montagne, il est resté des heures et des heures dans tel bois, prier. Ça doit faire partie de notre vie. C'est là que nous, nous sommes en communion avec lui, c'est là que l'homme spirituel au-dedans de nous grandit davantage. Ah ben bien sûr que oui, parce que s'il si reçoit davantage, il est grandi il est plus fort effectivement, alors tu peux te tenir effectivement debout. Tu cites simplement celui qui est en nous et plus grand, mais en fait, est-ce qu'il est, est vraiment là Ce qui veut dire qu'il faut que nous ayons ce temps de communion avec lui. Réaliser qu'effectivement que là. Alors, nous disons donc effectivement, ces hommes-là qui ont eu à pouvoir. Euh, qui étaient comme nous, effectivement aussi. Mais comment ça s'est fait qu'un homme comme celui-là, comme nous, effectivement, arrive avec toute la conception qu'il peut avoir quand même, à un moment, on peut dire bon, ben, c'est vrai, parce que quand je regarde et je vois, j'en ai deux ou trois, je vais vous donner des exemples, effectivement. Prenons d'abord l'exemple, effectivement, d'Élysée, des, des Vous connaissez Élisée Après Élie. Hein? Dieu a dit, tu vendras Élysée comme prophète. C'est Quand Élie est parti, Élysée... Vous avez vu comment, quand vous êtes liés dans l'esprit, effectivement, comment vous aimez la personne Vous ne voulez jamais vous détacher. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il y avait un lien dans l'œuvre, dans le ministère, dans l'esprit, effectivement, dans ce que Dieu avait eu dit. Et Élisée ne pouvait jamais se, dépar -se, se, se, se, se, se départir de partir d'Élie. Élysée lui dit, mais va-t'en. Il lui dit, non, non, par ma vie, par ton âme. Il est poussé même avec force, il dit, mais ce n'est pas nécessaire de me suivre. Il dit, non, non, non, non, moi, ton âme à toi vivant, je m'attacherai à toi. Vous avez déjà lu ça C'est dans deux rois. Hein? Disons un peu, de... je crois c'est deux rois. Je pense que c'est deux rois, deux rois deux, quelque chose comme ça. Deux rois au chapitre 2. Nous sommes heureux, mon frère et soeur, d'avoir notre Seigneur avec nous. Oh, peu importe même si les choses semblent, semblent noires et, et sombres, nous avons la victoire, nous avons la lumière, nous avons nos seigneurs qui vit. Qu'est-ce que le monde nous fera Peu importe ce que nous pouvons ressentir dans le corps, mais puisqu'il vit, nous sommes heureux. Et ça, ça devait faire la joie de nos cœurs. Deux rois, chapitre 2, verset 1. Vous êtes heureux Parce que je ne vois pas quest ce qui peut faire aussi votre tristesse. D'ailleurs, nous sommes heureux parce que Dieu nous a bénis. Notre soeur Rebecca, Rebecca, celle qui s'accroche à la parole de Dieu. Oh, que Dieu la bénisse. Elle a eu un bébé et c'est un garçon. Dans la famille, nous avons encore un garçon. Comment ne pas louer Mais c'est vrai, frère et soeur, c'était un bonheur. Oh, cet enfant, c'est quand même extraordinaire. Rebecca, à la fois, vous avez vu, non Malgré qu'il avait comme ça, son ventre comme ça, il dit, je ne peux pas rester à la, à la maison. Je disais, mais ma chérie, mais reste à la maison, il dit, non, je n'ai jamais raté un jour de réunion. Je dis, même avec ton ventre qui est poussé comme ça, il dit, jamais. Et ce qui est merveilleux, cet enfant, que Dieu la bénisse. Vous avez remarqué, même avec son ventre comme ça, il était, il était toujours là. Fidèle à son critique. Cher Rebecca, j'ai un critique à louer Dieu. Même le ventre comme ça. Oh, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux, non Oh, nous remercions le Seigneur pour cet enfant. C'est merveilleux que Dieu nous aide comme ça, que c'est un bonheur. Quand nous avons de bébés, gloire à Dieu. Et surtout quand on peut voir les mamans, comment ils s'accrochent. Quel bonheur de marcher avec ce Dieu. Cela vous console de pouvoir. Alors, 2 rois, 2-1. Hein? Lorsque l'Éternel fit monter donc Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Vous connaissez d'abord comment cela s'est fait, hein? Quand le Seigneur a parlé. Vous connaissez, hein? Alors, quand je dis vous connaissez, ça veut dire que quand Élie est allé donc vers Élisée pendant qu'il labourait, vous connaissez cela? Hein? Vous devez connaître. Alors, verset 2, il dit Élie dit à Élisée Reste ici, je t'ai pris. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Donc, Élie qui dit à Élisée, « Toi, reste ici, parce que moi, je vais aller à Bethel. » Bon, maintenant, il rester, non ah, Oui, oui, il dit, « Reste ici, moi, je m'en vais vers Bethel, où le Seigneur m'envoie. » Donc tu restes ici. C'est quand même extraordinaire. Il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de l'intérieur et qui fait qu'effectivement que vous comprenez et que vous saisissez la volonté de Dieu pour ce qu'il est en train de pouvoir faire avec la personne avec laquelle vous vous trouvez. Amen. Vous comprenez cela Peut-être que vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. Regarde très bien. « dit, l'éternel, dit reste ici, de te l'éternel, m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'éternel est vivant. <rire> » Gloire à Dieu <rire> et aussi ton âme est vivant, <rire> moi ici, je ne te quitterai point. ah oui, ah oui, mais oui, mon frère et ma soeur, parce que c'est là que l'humain ne peut pas saisir en fait les choses spirituelles, parce que ces jeunes, ces jeunes hommes ici, avec celui-là, il y avait un lien, parce qu'il fallait que. Parce que c'est vraiment l'Esprit du Seigneur. C'est une grâce. de papa. Parce que s'il était resté là, il n'aurait pas pu expérimenter ce qu'il allait faire dans son ce... esprit. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il faut comprendre, frère. Il faut, ma que qu'on soit toujours à l'écoute de l'Esprit. Le Seigneur n'a jamais manqué de pouvoir dire mais que c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. que l'Esprit, c'est l'Esprit. Il nous parle effectivement pour nous faire comprendre que voilà ce qu'il faut arriver à pouvoir faire. Il y a, il y a beaucoup de choses que nous voyons dans les scènes écritures que les hommes.. C'est pas fini, je dis il lui dit encore ici, il dit, mais, je sais le et ils descendirent tous les deux à Bethel. Le fils du prophète qui était donc à Bethel sortirent vers Élisée et lui dire, mais sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Vous avez entendu Alors, et il répondit, j'ai laissé aussi, taisez-vous. Vous avez compris ça Vous avez remarqué Je ne sais pas si vous avez bien. Quand nous avons lu le verset 1, il dit qu'il dit à Élisée, reste ici. Il dit que, elle, elle lui dit, elle dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Il ne lui a pas dit que l'Éternel va m'enlever sur le chemin où je vais. Est-ce que vous avez saisi oui. <rire> Élisée est resté attaché. Mais maintenant, on ne descend plus bas. Effectivement, on nous ouvre encore plus que les fils de prophètes. Mais c'est-il qu'aujourd'hui, l'Éternel va enlever. Écoutez bien, il dit non, écoutez bien. Mais il, dit, mais... Mais il dit, mais... Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, mais sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Vous pouvez être stupide. Ah bon Mais qu'est-ce qu'il a dit Et il dit, il répondit, j'ai laissé aussi taisez vous Est-ce que vous comprenez? Oui. Non, vous savez quand, vous, quand Dieu est en train de pouvoir faire. Bon, il va pouvoir le répéter ici. Quand vous êtes connecté dans le programme de Dieu, ça ça ne sert à rien de pouvoir faire des bruits. Beaucoup de gens font beaucoup de bruits. Vous savez. J'ai été <rire> touché hier. Il y a ce prédicateur ici qui est remplissé de collisions. Des L'argent, la prospérité, l'évangile, la prospérité, vous connaissez, non il faut quand il faut donner donner, donner, donner, Quand vous donnez à Dieu, maintenant, ça veut dire que vous allez arracher, vous allez vous allez, vous allez arracher les bénédictions. Il faut donner, vous allez, vous allez arracher les promesses, effectivement. C'est comme ça, c'était l'évangile. C'est pour ça qu'ils sont devenus millionnaires. Et les gens donnent. j'ai eu à pouvoir les voir, l'homme Pleure même en disant, nous avons prêché des saletés aux gens. Et l'évangile de la prospérité, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, il dit que j'ai prié Dieu, m'a la grâce de pouvoir m'asseoir et lire la Bible. Il dit, ce n'est pas scripturaire. J'étais là, assis, j'ai dit, oh, voici l'homme, j'ai envie de l'embrasser. Non, non, c'est la vérité, j'ai dit. Et est qu aime, est qu aime ce qui est bien, c'est qu'il se répand. Il dit, j'ai prêché ces choses, j'ai poussé les gens, J'ai dit, oh, Dieu du ciel, il y a quelque chose qui a touché cet homme. J'étais en train de côté, j'ai dit, j'ai envie de les serrer dans mes bras. Il dit, parce que les gens continuent à voir passer mes prédications anciennes, effectivement, on voit quoi je suis comme ça. Non, je, je me répands devant Dieu. Je prêchais des faussetés, je prêchais des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Alors, les jeunes, ils me disent, mais mais, mais, mais, mais, mais, et tu veux pas, tu veux nous dire, effectivement, que donner et prospérer, ce n'est pas la même chose. Il dit, non, non, non, non nous avons mal prêché, prêché la parole de Dieu. On a pu mettre l'accent sur ceci, sur les ce c'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est l'âme, la relation avec Dieu. On doit corriger. Il dit peu importe ce que les gens veulent le penser, mais moi c'est mon âme avec le Seigneur. Je vais avoir la relation avec le Seigneur. C'est mon salut. Peu importe. J'ai dit Dieu du ciel. Cet homme a été touché. Vous imaginez combien ça a entraîné tellement des gens. Ah, ah, ah, donnez, donnez, effectivement. C'est pour ça qu'il dit, il faut que vous compreniez, frère, que Dieu nous a accordé la grâce. De demeurer dans les choses qui sont importantes pour nous. C'est dans les choses tellement simples que le monde ne peut pas admettre ni accepter. Il s'agit de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça commence à pouvoir travailler dans différents endroits. Les gens commencent à chercher quoi. Pas de pain de ça, mais la soif. Et la faim il est millionnaire, mais il peut plus ne tient plus compte de son argent. Il dit non, ce dont j'ai besoin, c'est la parole de Dieu. La soif. La faim d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il s'était qu avec un petit groupe. Les autres avaient ça, intérêt était tellement grand. heureux vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. Vos oreilles qui soient bénies parce que vous entendez ce que vous entendez. Quand il vous a été donné, les connaît. Mais ne foulez pas ça aux pieds. C'est cette parole qui vous amène au ciel. Vous vous souvenez Moi je vous l'ai dit ici, si je vous ai rendu ce témoignage. Vous connaissez ce témoignage depuis longtemps, je pense que c'est la, la, la grâce, parce que nous sommes des humains à ce moment aussi quand on, on se la question le Seigneur, mon Dieu, où est-ce que j'en suis C'est là que Dieu m'a accordé la grâce avec ce qui m'a accordé les pouvoirs, les servir et avec la position que vous savez que tout le monde est irrité, effectivement. C'est cela qui qu m'a montré que j'avançais, qu'il y avait un groupe derrière. Et là, je suis consolé, tranquille. Alors, je même faire me Seigneur, que ton nom soit béni. » Parce qu'il me l'a montré. J'ai l'assurance de ce que je fais de ce que Dieu m'a donné, de pouvoir faire ce que, que je pense, mais je bénis Dieu parce que mon désir, c'est de pouvoir vous voir tous de l'autre côté. Soyez en rassurés. Nous ne sommes pas en train de travailler en l'air, mais nous sommes en train de pouvoir travailler pour rentrer chez nous, à la maison. Nous sommes un peuple différent. C'est pour ça qu'il m'a mis à Paris et dit, mets-toi là, regarde. Et je me suis mise là à côté et je regardais. Alors, euh, c'était ce groupe-là, c'était nombreux qui étaient donc là, qui suivaient effectivement. Et je me suis mis là parce que le palais, c'était l'endroit où tous ceux qui étaient vraiment admis des dieux devaient si les seigneurs, si les prophètes ont eu des expériences où ils pouvaient aussi regarder aussi pour ceux qui ont cru aussi à ce qu'ils ont prêché s'ils si pouvaient entrer. Moi aussi, j'ai dit aussi le mien aussi entreront et ça, je l'ai dit avec certitude devant le Seigneur oui, mon frère et ma soeur Dieu que je sers, mettez-moi il est présent. Je le répète encore que le mien aussi entreront parce que moi aussi, je prêchais comme Paul. C'est pour ça que nous sommes détestés aujourd'hui. Parce que nous sommes restés sur... Oh, que Dieu soit béni. Amen. Oh, Dieu soit béni. Amen. Oui, nous, nous le verrons, mon frère et ma soeur. Il nous aime beaucoup, notre Dieu. C'est une grâce et un privilège. Et aucun ne peut nous enlever ça. Nous devons avoir cette assurance que nous le verrons de tout notre cœur et, et il nous a déjà accordé la grâce de pouvoir savoir y a aussi longtemps que nous restons dans, cette, dans ces pas. Et tout le monde aussi, je pense que lorsque nous restons dans la voie du Seigneur et il nous accorde cette grâce, nous y serons et que son nom soit béni. Nous devons simplement les servir et les l'aimer encore davantage. C'est merveilleux de pouvoir voir qu'il est présent qu'il nous conduit encore dans, dans sa voie et dans sa marche effectivement. et Que son nom soit glorifié. Et alors ici, Élisée il dit dans verset, verset 3, il dit, et là il dit, et il, il répondit, je sais aussi tes efforts. Verset 4, il dit, Élie lui dit, Élie lui euh, Élie lui dit, c'est verset 4, on je ne le vois pas bien. Et lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie donc à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point, et ils arrivèrent donc à Jéricho. Il était persévérant. Hein oui. Et puis le fils de prophète qui était à Jéricho s'approcha d'Élisée et lui dit, mais sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je t'ai pris. Là, il insiste encore, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et poursuivirent tous deux leur chemin. Quelle persévérance hein et, et, et Ly insistait pour qu'il puisse rester là, effectivement. Mais il y avait quelque chose qui était en connexion dans la personne, hein, qui fait que, oui, réaliser que non, non, non, là, je ne peux pas le quitter, parce que c'est cela, en fait, quand, quand Dieu... C est, c est, c est, vous savez, avec les langages humains, on ne sait pas expliquer des choses qui sont compréhensibles spirituellement. Et, et, et, et là, nous pouvons réaliser qu'effectivement que quand nous sommes vraiment dans le plan, le programme de Dieu, Dieu place quelque chose en nous, effectivement, comme l'écriture le dit, euh, la profondeur appelle vraiment la profondeur. Et il s'accroche effectivement. Rien ne peut en fait te détacher de cela pour pouvoir t'amener encore plus loin. Parce que tu as trouvé la chose comme Philippe a dit à Nathanaël. Vous vous souvenez Philippe n'a jamais abandonné le Seigneur. Il dit, nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Et Jésus dit, Nazareth, effectivement. Et ils avaient le repos, ils avaient la consolation. C'est pour ça que quand il leur parlait aussi, ils étaient apaisés dans leur cœur. Ils ressentaient que... C'est pour ça que Pierre pouvait dire quand... Vous savez que je crois que Pierre avait les le, le yeux d'admiration quand le maître parlait. Et il, il le regardait avec beaucoup d'admiration parce qu'il sentait que son âme était continuellement nourrie. Puis il, dit, il me dit, mais à qui Il y a qu'à toi. Même si c'est dur, effectivement, tu nous dis qu'il faut manger ma chair, même si on ne comprend pas, mais l'intérieur dit Amen. Parce que et notre, et les autres, se sont fâchés, ils sont partis, effectivement, et, et, et nous, on fait tout, on fait, et tout, avec empressement, c'est comme ça qu'on doit être pour notre... Il dit, mais il dit, nous avons cru en toi, mais où veux-tu, qui, en qui d'autre veux-tu que je croie? Parce qu'il n'y a personne qui apaise mon âme comme tu l'apaises. Il n'y a personne qui sait me parler comme toi tu me parles. Quand je suis dans les troubles, tu viens me consoler. C'est vrai, hein il n'y a que lui qui connaît ton intérieur. Qu'est-ce qu'il peut te dire pour pouvoir te ramener à la position que tu dois être Et quand même tu es triste, effectivement, il a les paroles qu'il faut. Oui, il s'est placé les paroles C'est pour ça qu'il pouvait crier, et tout ce qu'il dit Mais à qui d'autre irons-nous Car c'est de toi qui viennent les paroles de la vie éternelle. Les autres n'ont pas compris, mais moi je compris. Et puis nous sommes là, nous sommes accrochés à toi. Même s'ils s'en vont, mais nous sommes là. Et puis le maître dit nest ce pas moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi, c'est parce que je savais. Vous, savez, vous vous rendez compte, frère, quand vous regardez la ville de perles et des Lumières, ça nous devons continuer à persévérer. Elle est vraie, elle est réelle, elle existe. Et ces hommes-là ne pourraient jamais savoir que leur nom... Vous avez déjà lu Juste regarder, je te regarde, frère, Dieu te bénisse. Frères et sœurs, des hommes simples méprisés par les hommes sur la terre. Oh non, frère Rejeté comme c'était des déchets, mon frère. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 22, 12, 22 je pense. Oui, c'est que c'est extraordinaire. Des, des hommes-là, des petits hommes. Des pécheurs d'un petit rien, là, effectivement, qui ne, dont les, ça ne devrait pas accepter qu'ils rentrent à leur lieu. Non, messieurs, des hommes de rien du tout, ils ne peuvent même pas s'approcher pour prendre. Même, non, non, non, non. Là, c'était l'endroit de le souverain sacrificateur, pas eux. Mais regarde ce qu'il en est. Ce souverain sacrificateur, il est déjà perdu, mon frère. Ah, ah ben oui, c'est vrai. Ah non, cet homme-là, oh non, non, fini, mais Pierre. Oh, regardez, regardez ici dans l'Apocalypse, mon frère et ma soeur. Oh, ok, c'est pour ça que là, nous sommes consolés quand nous lisons là où nous allons. Gloire à Dieu. Oh, pourquoi donc se mettre en peine? Oh, ya! Yeah. Pour les choses d'ici-bas. Vous connaissez ce qu'elle dit, non? Ce sont deux non pas. Oh, laissons-le, déposons, Alléluia, notre Dieu, oh oui, oui, c'est merveilleux cela, mon frère, fortifiez-vous, mon frère, ma soeur, prenez courage, oh Dieu, si les ténèbres sont là, ce pas pour toi, sur toi la lumière s'est levée, mon frère, Alléluia, ton Dieu à toi est vie, et la victoire, tu l'as, mon frère, oh, gloire au Seigneur, Sois heureux, mon frère, sois heureux, ma soeur, parce qu'il t'a choisi. Ah, oh, c'est merveilleux. Tu vivras heureux sur la terre et dans les cieux pour l'éternité, mon frère. Rien ne peut changer cela, parce qu'il t'a choisi. Tu n'as rien fait, mais il t'a choisi. Il t'a aimé avant que le monde soit mon. Alors, glorifions le Seigneur. Lève-nous et prions, mon frère. Notre Père est Dieu.